Bonjour à tous, je suis Armel d'Académia Christiana. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu inédit, durant lequel on va essayer de vous présenter un peu euh, notre euh, université d'été. Vous avez pu voir que les inscriptions euh, viennent d'être ouvertes. Donc je suis avec euh, Victor Robert, notre président. Bonjour Victor. Bonjour. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter un peu euh, l'association Alors, Academia Christiana, pour euh, si dire les choses simplement, c'est d'abord un institut de formation politique. Ensuite, c'est un laboratoire d'idées, on dirait en anglais un think tank, dont l'objectif est de développer une pensée chrétienne des problèmes contemporains en étant un espace de discussion, un carrefour politique où peuvent se rencontrer différents acteurs de différentes tendances, de différents mouvements, chrétiens ou non, en vue de proposer des idées pour le monde de demain. Et enfin, Académie chrétienne, c'est aussi un réseau d'initiatives. Hein, à quoi ça sert finalement de parler du bien commun, de parler de la politique, si on n'œuvre pas au service de la cité, au service du bien commun. Donc nous organisons pendant nos événements, des forums, des salons où viennent des associations pour se présenter en vue de recruter de nouveaux bénévoles et puis aussi en vue de donner des idées pour créer des projets au service du bien commun. Académie christiana, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une idéologie. Nous sommes simplement ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, ou en tout cas nous essayons de l'être, et nous essayons de rendre un service pour notre pays, pour le bien commun, en essayant de proposer des idées qui soient adaptées aux problématiques d'aujourd'hui. Alors, cette année, ça sera la 9 neuvième édition de l'Université d'été. Nous avons choisi le thème du, du sacré. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelques mots autour de ce thème, et aussi pourquoi est-ce qu'on a, on a choisi ce thème alors, pourquoi elle s'est créée Toute la réflexion commence à partir de la lecture d'un ouvrage qui s'appelle « La fin d'un monde » de Patrick Buisson. Et ce que dit l'auteur, alors c'est un, un livre important, et il y a, mais une idée en tout cas qui nous a marqué particulièrement, c'est que dans la, les décennies qui suivent les années 1960, il y a une bascule radicale dans toute l'histoire de l'humanité depuis les commencements, l'homme est un homme religieux, Patrick Bisson dit un homo religiosus, et cet homo religiosus eh bien, va rejoindre les sociétaires du néant à partir des années 1970. On quitte finalement hein, cette, euh, cette euh, dimension de la société euh, qui est profondément euh, tournée vers euh, le religieux. Alors le premier objectif, c'est d'analyser ce phénomène de le comprendre, de comprendre ce que c'est justement euh, que l'homme religieux, de voir euh, quelle est la part, justement, euh, l'importance de la religion euh, dans la vie de l'homme, de voir les liens, l'articulation euh, traditionnelle dans les sociétés euh, entre le sacré et le profane, le sacré et le politique, le sacré et le droit, le sacré et l'économie. Et puis de proposer euh, des pistes de réflexion pour un retour au sacré, il ne s'agit pas euh, de revenir au Moyen-Âge, il s'agit simplement euh, de réfléchir à comment, dans nos sociétés, on peut retrouver du sacré. Et puis une dernière chose que j'ajouterais aussi au niveau de l'analyse, on peut dire d'un côté que le sacré a disparu, mais on peut se demander aussi si le sacré ne s'est pas métamorphosé. Au sens, finalement, est-ce que le sacré n'est pas quelque chose, euh, un invariant, quelque chose qui euh, sera toujours présent dans n'importe quelle société humaine, et si ce sacré, aujourd'hui, n'a pas pris de nouvelles formes Par exemple, la santé la consommation, la sexualité, est-ce que, le politiquement correct, les médias ne constituent pas la nouvelle caste sacerdotale du monde d'aujourd'hui C'est aussi une question euh, qui mérite de se poser, d'être analysée pour y répondre en, avec un maximum de, de vérité, euh, un maximum voilà, de, de l'analyser en profondeur. Voilà ce qui sera le princi les principaux objectifs de l'universalité, et puis avec après, comme d'habitude, hein, toujours des ateliers qui permettent à ceux qui viennent pour la première université d'été d'être initiés aux questions politiques, le bien commun, la loi naturelle, et puis des ateliers plus pratiques pour ceux qui sont déjà venus deux fois, trois fois, quatre fois, et qui veulent vraiment des, des, des solutions pour faire des choses. Voilà. Alors, Armel, euh, du coup, puisque c'est toi le, le responsable du développement d'Académie Christiana, est-ce que tu pourrais déjà euh, présenter un petit peu, nous, nous, nous dire quelles sont les, les dates euh, de cette université, euh, quand est -ce où est-ce qu'elle a lieu oui. précisément Oui, alors, du coup, cette année, euh, l'université d'été se déroulera du lundi 22 août au dimanche 28 août. Donc juste attention parce que habituellement on faisait ça la troisième semaine d'août. Donc cette, cette année, ça sera un peu plus tard. Ça aura lieu dans les Pays de la Loire. Donc on vous communiquera une fois que vous serez inscrit l'adresse exacte de, de, de, de, de l'UDT. Évidemment, on ne peut pas vous la donner à l'avance. Vous comprendrez bien pourquoi. Et euh, voilà. Alors... Euh Academia Christiana, euh, c'est à partir de quel âge C'est ouvert à qui Est-ce que tout le monde peut venir Eh bien, Academia Christiana, on, on essaye d'ouvrir au maximum. Est-ce euh, qu'il y a un nombre de places, par exemple ah voilà, été... En fait, le, le problème, souvent, c'est ça. C'est qu'on est limité par le nombre de places. On a plus de demandes d'inscription que, euh, que de capacités dans les lieux qui, qui peuvent nous accueillir. Donc, euh, euh, on privilégie en, en priorité les 18-30 ans. Et ensuite, en fonction du nombre de places qu'il reste, on élargit si possible aux un peu plus jeunes ou un peu plus âgés. Euh, même, il est possible de venir en famille avec ses enfants. Nous avons un système de, de, de babysitting, notamment pour, pour permettre aux parents de, de profiter de, de leur semaine. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver d'ailleurs euh, sur euh, notre site internet. Et c'est sur ce site Internet que vous allez pouvoir euh, vous inscrire, justement. Donc, quand vous allez sur le site Alors, Internet… juste une petite question avant que tu, tu redéveloppes un peu plus sur le site Internet. Euh, Est-ce qu'on peut venir, par exemple, si on a 16 ans Oui, on peut venir euh, si on a 16 ans. Il est, il est demandé juste d'avoir un… Une personne majeure qui est présente sur place, qui sera votre tuteur, mais il est totalement possible de venir à 16 ans, dans la mesure où il y a assez de place et euh, où vous êtes accompagné euh, d'une personne majeure qui sera responsable de vous durant cette euh, semaine. Donc du coup, euh, on était sur le site internet, donc une fois oui. qu'on est sur le site, qu'est-ce qu'on fait On arrive sur le site, donc academiachristiana.org. Vous pouvez retrouver ça aussi sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram principalement. Donc sur le site d'Academia, vous allez voir, il y a un onglet en haut à gauche, euh, UDT 2022. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à toutes les informations nécessaires, les dates, les tarifs, euh, le déroulement de la semaine. Et euh, en haut, vous avez un petit bouton, « Je m'inscris ». Donc pour vous inscrire, vous remplissez un formulaire avec euh, des informations comme votre nom, votre date de naissance, la région dans laquelle, de laquelle vous venez. Et par la suite, on vous renvoie un mail avec un lien pour finaliser votre inscription et euh, payer. Et c'est une fois que ces deux étapes sont réalisées que vous êtes euh, définitivement et inscrit euh, pour notre semaine euh, d'université d'été. Donc là par exemple, si euh, je vais sur le site, euh, donc je remplis en gros mon formulaire d'inscription en donnant mes informations euh, et après, du coup, euh, je mets combien de temps pour recevoir une confirmation Tu reçois dans les jours qui, su qui suivent, tu reçois un mail avec euh, un lien euh, pour euh, que tu prennes ton billet. Et comme on le disait tout à l'heure, comme on limite le nombre de places, parce qu'on a, euh, a une capacité limitée, il est possible que vous soyez parfois sur liste d'attente. Euh, et donc, dans ce cas-là, on vous tient au, co au courant au fur et à mesure. Donc, euh, juste pour information aussi, c'est moi qui vais traiter... Euh, euh, ces inscriptions, donc euh, n'hésitez pas euh, quand vous à me contacter par message ou par téléphone, vous verrez où il y aura toutes les informations euh, nécessaires. Ok, et alors ça coûte combien l'université euh, Et bien justement, alors nous ce qu'on essaye de faire, c'est que le prix ne soit en aucun cas un obstacle et empêche un jeune qui voudrait venir se former mais qui n'aurait pas euh, beaucoup d'argent. Donc on fait des prix assez bas, notamment au lancement. On a choisi de, de lancer les prix très bas. Donc, euh, le prix d'entrée, c'est de 60 euros. 60 euros la semaine comprise. Euh... Donc, pas, mais pour 60 euros, il n'y a pas les repas. Et a... si, ah si, pour 60 euros, il y a, a, a l'hébergement euh, en camping et euh, tous les repas. Et Donc, sachant les, les douches aussi, on peut, on peut les, avoir accès les, aux douches. On a accès aux douches, on 100€. a accès à tout pour euh, seulement 60 euros pour le lancement. Et euh, surtout, gros avantage, c'est euh, la nourriture. La nourriture, il faut savoir que, par souci aussi de cohérence, nous, nous, nous faisons nous-mêmes toute notre nourriture. Nous achetons à des producteurs locaux, nous débitons des cochons, nous avons une grosse équipe de bénévoles qui, qui est là toute la semaine pour, euh, pour vous préparer des repas. Et c'est d'ailleurs souvent un des, des gros points positifs dans les retours des, des participants. Je, je crois qu'ils mangent bien. Je crois franchement qu'on mange très très bien à l'Académie euh, et on remercie encore d'ailleurs tous ceux qui nous aident en cuisine. Hein. Et d'ailleurs, on, on recrute toujours hein, des, des équipes de, de cuisiniers, euh, euh, Donc, tu m'as dit 60 euros, en gros, euh, prix d'appel. Mais par exemple, si euh, je m'inscris au dernier moment, c'est toujours le même prix ou pas Non, évidemment. Donc, le, le prix d'appel, le prix de lancement, c'est principalement pour les personnes euh, qui, justement, n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, celles-ci, on les invite à ne pas tarder à s'inscrire. Et ensuite, les prix augmentent légèrement. Et aussi, ça dépend aussi de si vous êtes étudiant ou travailleur. Au maximum, pour un, un travailleur qui voudrait une place en chambre, donc avec un lit en dur, euh, on va être autour de 170 euros la semaine. Ouais, euh, tout repas compris. compris, logement oui. compris. C'est que c'est OK. Et, euh, et alors, du coup, souvent, question qui se pose un peu à Canemia Christiana. Euh, donc, tu as dit, voilà, le public, c'est principalement, euh, donc à partir, on va dire, de 18 ans, petite dérogation possible, 16 ans. 30 ans, pareil, petite dérogation un peu possible si on vit en famille, etc. Euh, question, euh, souvent, moi qui m'ai posée c'est est-ce qu'on peut venir si on n'est pas catholique Alors, évidemment, à l'Académie Christian vous pouvez venir si vous n'êtes pas catholique. La seule règle, eh bien, c'est simplement de respecter l'Église, euh, de venir voilà, avec une forme de bienveillance, euh, mais a priori si vous avez envie de venir à l'Académie Christiane et que vous n'êtes pas catholique, c'est que vous êtes plutôt bienveillant à l'égard du christianisme. On vous forcera à rien, il euh, y a simplement la messe euh, du dimanche qui, est, au, qui, qui, qui voilà, est, la messe est obligatoire pour les catholiques, donc vous êtes euh, cordialement invité à, à venir à la messe pour découvrir, tout simplement. Et puis sur place, euh, Armel, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de religieux finalement à l'Académie Christiane sur place Bien, on a de la chance parce que déjà on a plusieurs prêtres qui nous accompagnent pendant toute la toute la semaine donc euh, plusieurs prêtres et plusieurs séminaristes donc ça vous permet d'avoir si vous le souhaitez la messe tous les jours mais le mais chapelet c'est pas obligatoire non la messe tous les jours n'est pas obligatoire mais si vous le souhaitez le matin pour bien commencer votre journée vous avez la possibilité d'aller à la messe vous avez aussi la possibilité d'avoir des prêtres à votre disposition pour vous confesser euh, lorsque vous le souhaitez vous avez euh, euh, tous les jours un chapelet organisé, ou simplement, même si vous n'êtes pas catholique ou, ou si vous l'êtes, si vous voulez juste vous retrouver un peu et discuter avec un prêtre, et eh bien c'est aussi une, un moment euh, de, de, de ressourcement spirituel et puis de, de, qui vous permettra sans doute de, de, de répondre à des questions que vous pouvez vous poser durant l'année et vous n'avez pas forcément tous l'occasion d'avoir de, de, des prêtres comme ça accessibles. Donc c'est aussi un des gros euh, gros points positifs. Et alors, souvent aussi, pareil, euh, on voit qu'à Academia Cristina, il y a beaucoup de. On fait de la boxe, je crois. Euh, est-ce que, par exemple, moi, si je suis euh, une jeune fille euh, de, de 16 ans, bon, ça fait un peu cliché, je suis désolé, hein, euh, et qu'en gros, je n'ai pas envie de faire de la boxe, euh, est-ce que c'est quand même possible de venir à Académie Oui, alors en fait, ce qu'on fait habituellement, on fait une première session découverte, parce qu'en fait, on a de la chance, on a un, un professionnel, un, un prof qui nous. Qui, qui dispense les, les entraînements. Donc, en général, on fait la première session, où on, on demande à tout le monde de participer. Et ensuite, c'est sur la base du volontariat, mais il y a plein d'autres sports euh, possibles. Bon, euh, L'année dernière, on a organisé des tournois de foot, de volley, euh, il y en a de rugby. Euh, donc, on essaye de diversifier un peu selon euh, ce que les gens veulent faire. Mais pour nous, ça reste quand même important que, euh, durant la semaine, euh, cette, euh, cette notion d'engagement de, euh, physique, c'est-à-dire que, on pense qu'il est bien de prendre soin de son corps à la fois intellectuellement mais aussi physiquement. Ok, donc en fait voilà, le, le, le, la boxe est, est surtout voilà un sport hein, euh, et, euh, et n'a rien de ou de euh, voilà pour tous. Donc euh, mais elle est accessible à tous et ça reste un, un sport, euh, euh, voilà, ça reste un sport avant tout. Euh, Armel aussi, l'autre question que je vais poser c'est Combien de conférences par jour à Académique Sénat Est-ce que ce n'est pas un peu assommant en fait, de, de, de suivre une semaine de conférences euh, quand on est euh, un étudiant euh, Même par exemple, imaginons si j'ai 16 ans, que je suis lycéen, euh, est-ce que ça va pas être un peu trop dur Alors non, parce que euh, déjà, euh, nos, nos conférenciers sont déjà avertis euh, du public qu'ils auront en face d'eux et euh, vous n'êtes pas non plus vous êtes pas de 8h à 19h assis sur une chaise en conférence. Vous avez euh, en général deux grandes conférences euh, le matin, ensuite l'après-midi vous avez un, un atelier, donc euh, Victor en parlait un peu tout à l'heure, euh, qui dépendra de, de, votre, de votre niveau, euh, et une grande conférence le soir. Donc ça c'est pour l'aspect conférence, mais, mais après il y a des moments bah, comme nous parlions, de sport, de convivialité, de travaux en équipe. Donc euh, nous avons trouvé une formule assez équilibrée pour ne pas non plus assommer euh, de conférences euh, trop longues euh, nos participants. Ok. Euh, L'autre chose qui se pose, c'est finalement euh, un peu, vous vous demandez peut-être, euh, avant de vous dire à l'Académie à quoi ça sert, pourquoi faire Académie Christiane Alors, moi je pense, Académie Christiane, vous le faites d'abord pour vous former. C'est d'abord pour vous donner recevoir une colonne vertébrale intellectuelle, pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes que vous ayez peu de formation, ou déjà un petit peu de formation, parce que vous êtes étudiant en sciences politiques, parce que vous êtes étudiant en philosophie, en droit, ou même simplement que vous avez un intérêt pour les questions sociales et politiques, vous en tirez toujours quelque chose, parce qu'on peut en tirer d'académia à chaque fois des choses différentes en fonction de son niveau. Comme disait Armel tout à l'heure, les conférences, on demande aux conférenciers, la première chose qu'on demande aux conférenciers, c'est d'être pédagogue. Mais euh, les conférences, finalement, on peut les écouter, même si... Euh, on est à Bac plus 5, Bac plus 6, on en tirera toujours quelque chose. Hein. Regardez nos conférences sur Internet, vous allez voir que euh, voilà, quel que soit notre âge, on, on, on y apprend toujours des choses nouvelles. Donc c'est premièrement pour apprendre. C'est deuxièmement aussi, je pense qu'à Académie Christiana, vous allez vous faire des amis. C'est quand même vraiment une dimension importante d'Académie. On a eu euh, des mariages euh, Académie, euh, beaucoup. <rire> euh, on a également euh, bah voilà, beaucoup d'amitiés qui se créent à Académie Christiana. Donc euh, voilà, amitié, réseau. Et puis, euh, ensuite, l'Académie bah, Christiana c'est quand même un peu une rampe de lancement pour l'engagement. Et, et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui sont passés par l'Académie Christiana et qui aujourd'hui sont engagés dans des projets qui leur plaisent, soit au sein de l'Académie Christiana, soit euh, au sein de plein d'autres œuvres et associations, médias, euh, humanitaires, euh, culturelles, politiques… Euh, c'est vraiment le, le, le but, c'est que d'Académie Chrétienne, encore une fois, c'est de faire de nos participants les cadres d'une reconquête au niveau civilisationnel. Euh, qu'est-ce qu'on avait euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Armel, un peu sur. sur Alors, on peut parler euh, peut-être un peu de qu'est-ce qui se passe aussi. Donc là, voilà, on a parlé beaucoup de ce qui se passait la journée. Donc euh, en général, le soir, donc vous avez soir. la dernière conférence euh, qui est à 19h, ensuite vers 20h30, on, on, on dîne, et ensuite on ouvre dans la foulée euh, le bar. Donc euh, vous achetez vos, vos consommations qui sont quasiment à prix coûtant pour nous, c'est pas encore une fois, l'objectif c'était pas de nous faire de, de la marge et donc euh, on ouvre le bar pour une soirée, euh, parfois ça va être autour d'un feu pour une veillée, parfois ça va être avec de la musique, c'est aussi l'occasion de rencontrer les participants, de discuter avec euh, des membres de l'organisation, et donc euh, à, souvent assez festif, en étant toujours euh, raisonnable, puisque le lendemain il y a des conférences, et euh, le dernier soir en général, euh, on, on organise un grand banquet, et euh, ces dernières années on a fait des... on souvent un concert par exemple pour euh, clôturer notre... Euh, notre, notre, notre, notre session. Alors, pour, pour conclure, euh, voilà, on vous invite vraiment à, à vous inscrire à l'Académie Christiana. Si vous n'avez plus l'âge pour vous inscrire à l'Académie Christiana, deux choses. Premièrement, vous pouvez faire un don qui peut, euh, si vous le spécifiez, euh, être utilisé pour offrir une inscription à un jeune euh, travailleur ou étudiant qui n'a pas forcément les moyens de s'inscrire à Académie Christia. Donc spécifie bien nous, voilà, dont pour une inscription. Et ensuite, on, on, mettra, on vous mettra en, en relation avec le, le jeune qui a pu bénéficier de cette inscription pour qu'il vous remercie. Et voilà, vous serez son parrain, en quelque sorte. Euh, de manière générale, et nous cherchons aussi à développer nos formations Académie Christia, aussi pour les adultes. Donc si vous euh, nous aidez financièrement, ça nous permet justement petit à petit euh, eh bien, de, de, de développer ces formations. Pour les adultes, n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes. Pour se préparer aussi euh, à l'université d'Académie Christiane, je vous fais euh, la promotion euh, d'un petit livre que nous avons euh, édité qui s'appelle « Le Bréviaire pour une génération dans l'orage ». Ce bréviaire contient euh, plein de textes sur euh, des thématiques euh, très différentes, politique, écologie, communauté, spiritualité. Euh, ils peuvent se lire dans le désordre, ils peuvent se lire euh, de manière ponctuelle. Euh, C'est vraiment un ouvrage euh, de référence que vous pouvez trouver sur notre site internet, le commander, il coûte, euh, si je ne me trompe pas, autour de 10 euros. Hein. Oui, ça. Euh, voilà. Et puis, euh, Académie Christian lance euh, également euh, d'autres projets euh, éditoriaux. Très bientôt, nous allons sortir notre programme politique. Évidemment, on fera euh, une vidéo spéciale euh, sur le programme politique. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, notre site internet. Euh, on a un canal Telegram, une page Facebook, euh, une page euh, Instagram. Twitter euh, et euh, d'autres, euh, ça me présente voilà, presque quasiment sur tous les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez donc pas euh, là-dessus euh, à nous suivre. Voilà, on vous donne rendez-vous euh, cet été du 22 au 28 et à bientôt. À bientôt.